Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous dire que Canva était euh, la référence, enfin en tout cas une référence pour vos illustrations, pour créer euh, du graphisme. Vous voyez que vous pouvez euh, calibrer des posts Instagram, Facebook, vous avez euh, des modèles de même. Euh, moi je l'utilise pour les miniatures euh, YouTube, parce que comme vous pouvez le constater... Euh, comme vous l'avez peut-être constaté, ça fait cinq mois que je, je crée des miniatures avec Canva. Et euh, vous pouvez aussi euh, faire des CV euh, graphiques, euh, voilà, euh, des logos pour votre business, créer des cartes de visite, des flyers, etc. etc. Euh, alors, il y, y a une version gratuite qui est déjà très très bien. Voilà, euh, 250 modèles gratuits, 100 types de design, 1 million de photos et d'illustrations, euh, 5 gigas d'espace, dont vous pouvez télécharger euh, gratuitement euh, toutes vos créations. Il euh, y a une, euh, un abonnement à 110 euros par an pour une personne. Bon, moi je trouve que c'est un peu cher, sachant que la, la version gratuite est déjà euh, très bien. Euh, donc, voilà. Moi, j'utilise pour euh, créer des, des vignettes euh, YouTube. Enfin, des, des miniatures YouTube. Donc, euh, voilà. Vous, vous importez vos images. Euh, vous pouvez euh, créer du texte. Euh, voilà. Euh, C'est assez, assez simple d'utilisation. Il ne vous faut pas de... Pas de formation particulière, c'est assez. Euh, la prise en main est très rapide. Euh, je vais juste vous donner une astuce pour éviter de trop galérer. C'est euh, ces raccourcis: euh, contrôle Z pour annuler la dernière action et contrôle Y pour rétablir. C'est-à-dire que par exemple, je vais vous faire une démonstration. Donc là, j'ai tapé le mot amour. J'appuie sur contrôle Z. Hop, ça, ça et j'appuie sur CTRL Y, ça le, ça le remet en fait, vous voyez. Et ça, ça peut vous faire gagner un temps fou sur Canva, parce que sinon vous, vous allez galérer si vous ne connaissez pas cette, cette petite astuce. Donc voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.